Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Comprendre le Lightning Network. Dans le premier épisode, on avait vu le fonctionnement global d'un canal de paiement. Puis dans le second épisode, on avait fait des rappels ou bien on avait vu pour la première fois le fonctionnement de certaines choses très particulières sur Bitcoin qui vont nous être utiles pour bien comprendre aujourd'hui comment ouvrir un canal et quel est le rapport entre l'ouverture d'un canal sur Lightning et Bitcoin, le réseau sous-jacent. Alors, on l'a vu, un canal, on peut voir ça comme un tuyau, entre guillemets, d'échange de fonds entre deux parties, donc entre deux protagonistes, ici Alice et Bob. Et ce canal, euh, ce, ce tuyau d'échange est limité par ce qu'on appelle la capacité du canal. Euh, dans le cas ici, Alice a 100 000 Satoshi de son côté du canal et Bob en a 30 000. Et donc, la capacité du canal, c'est la somme des deux, c'est 130 000 Satoshi. C'est en quelque sorte le diamètre du tuyau. On va voir donc, comme je l'ai dit, comment ouvrir un canal et quel est le rapport avec Bitcoin. Alors avant de commencer, ce qu'il faut bien aussi voir, c'est qu'il y a plusieurs niveaux d'échange de l'information sur Lightning, et qu'il faut bien les distinguer. D'une part, il y a un protocole de communication pair à -pair, donc c'est-à-dire juste des messages que les nœuds Lightning s'envoient. Ensuite, il y a les fameux canaux de paiement, donc qui sont représentés ici donc par ce segment noir, alors que la communication est représentée par des pointillés bleus. Et donc, on peut très bien communiquer en pair à paire avec un autre nœud sans avoir de canal. Et ensuite, on a les transactions Bitcoin, euh, c'est-à-dire sur la couche 1. Mais donc là, pour le coup, il y a beaucoup moins euh, de risques de, de se tromper et de mal interpréter quelque chose. Donc, il faut vraiment bien distinguer, surtout quand on parle d'une communication, c'est-à-dire de l'envoi de messages, et quand on parle vraiment d'un canal de paiement. Et donc, dans un premier temps, quand Alice et Bob veulent ouvrir un canal, eh bien, ils commencent par discuter. C'est pour ça qu'ici, on a bien des pointillés bleus et on n'a pas encore le segment noir qui représente le canal. Et donc, mais donc, c'est Alice qui veut ouvrir un canal avec Bob. Et bien, Elle commence par lui, ouvrir un message, par lui envoyer un message pour lui dire « Salut, est-ce que tu veux qu'on ouvre un canal ?» Et donc Bob répond « Ok, je suis partant. » Alors bien entendu, Alice, elle envoie un peu plus d'informations dans son message. Et entre autres, elle lui dit « eh bien Bob, je veux ouvrir un canal avec toi de 130 000 satoshi et voici ma clé publique. » Et donc Bob répond « Je suis partant » et il dit « Regarde, voici ma clé publique à moi. » Et donc Alice, à ce stade, elle dispose des deux clés publiques, la sienne et celle de Bob. Et donc comme, elle a vu, comme on l'a vu dans l'épisode précédent, elle peut créer à partir de ces deux clés publiques une adresse multisignature, donc une adresse bitcoin multisignature, 2 pour 2 à partir de sa clé publique et de celle de Bob. Donc elle utilise les deux clés publiques pour créer l'adresse, et ensuite pour dépenser des fonds qui se trouveraient sur cette adresse, il faudra la signature d'Alice et la signature de Bob. Une fois qu'Alice a construit cette adresse multisignature, elle construit une transaction Bitcoin pour déposer des fonds sur cette adresse multisignature. Donc Autrement dit, elle construit une transaction qui dépense des fonds qu'elle possède, donc des fonds qui sont sur une de ses adresses à elle, pour les envoyer sur l'adresse multisignature. Ici, par exemple, elle part de 200 000 satoshi, donc 0,002 Bitcoin, et elle en envoie 130 000 sur l'adresse multisignature et elle garde les 70 000 restants pour elle, puisqu'elle ne voulait que déposer 130 000 satoshi sur le canal. Cette transaction, c'est important de bien le noter, elle est construite, mais elle n'est pas encore publiée. Et alors, pourquoi est-ce qu'on ne la publie pas tout de suite Eh bien, tout simplement parce que, imaginez que, finalement, une fois qu'elle a fait la transaction de dépôt pour déposer des fonds sur l'adresse multisignature et ouvrir le canal, puisque finalement, c'est de ça qu'il s'agit, euh, Alice ne souhaite plus avoir de canal avec Bob, pour une raison X ou Y. Et donc, elle veut récupérer ses fonds. Et bien, à ce moment-là, les fonds, si elle avait publié la transaction directement, ils se trouveraient sur l'adresse multisignature. Et donc, elle ne pourrait pas les envoyer sans la signature de Bob. Et donc, sans l'accord de Bob, puisque seul Bob est en mesure de signer, puisque seul lui connaît sa clé privée. Or, ça voudrait dire, du coup, qu'à ce stade, si Alice publiait la transaction, et bien, elle ferait, d'une certaine manière, confiance à Bob pour s'il en a besoin, signer une transaction qui lui permettrait de récupérer ses fonds, car ces fonds ils appartiennent à Alice. Et donc, ce que va faire Alice, pour ne pas devoir faire confiance à Bob, c'est qu'avant de publier cette transaction qui dépose des fonds sur l'adresse multisignature, elle eh va construire une autre transaction, une transaction de retrait, si on veut, qui dépense les fonds de la transaction précédente vers une de ses adresses à elle, à Alice. Et donc, elle récupère ainsi les fonds. Elle construit une nouvelle transaction qui dépense l'output de la transaction précédente pour l'envoyer vers une de ses adresses. On pourra éventuellement s'attarder dans un autre épisode sur comment c'est possible dans les faits de dépenser un output d'une transaction qui n'a pas encore été publiée et qui n'a été que construite. Mais pour l'instant, ce qu'il faut bien retenir, c'est que du coup, Alice construit une première transaction de dépôt qui envoie des fonds d'une de ses adresses vers l'adresse multisignature et une deuxième transaction qu'on pourrait qualifier de retrait qui dépense les fonds de l'adresse multisignature vers une adresse d'Alice. Mais donc pour pouvoir publier cette transaction éventuellement, Alice elle a besoin de la signature de Bob. Mais du moment qu'elle a la signature de Bob pour cette transaction, à ce moment-là, elle sait qu'elle pourra toute seule récupérer les fonds depuis l'adresse multisignature puisqu'il lui suffira d'ajouter sa signature à elle. Et donc ce que fait Alice une fois qu'elle a construit ces deux transactions, la transaction de dépôt et la transaction de retrait, c'est qu'elle envoie un nouveau message à Bob. Et elle lui dit, tiens Bob, voici la transaction de dépôt, pour lui prouver qu'elle l'a bien construite, mais avant que je publie cette transaction de dépôt, je voudrais que tu signes cette transaction de retrait. Comme ça, moi, ça me fait une assurance, et je suis sûr de pouvoir récupérer mes fonds si quelque chose se passe mal. Et Bob, qui comprend tout à fait et qui est coopératif, eh bien, lui envoie la signature pour la transaction de retrait. Et donc à ce stade, Alice pourra récupérer ses fonds de manière autonome, sans avoir besoin de Bob. Et donc, elle peut sereinement publier la transaction de dépôt, qui est donc la transaction d'ouverture du canal. Et donc, à partir du moment où cette transaction est arrivée dans un bloc, et même, pour être plus précis, au bout d'un certain temps après qu'elle soit arrivée dans un bloc, donc c'est-à-dire au bout d'un certain nombre de blocs, d'une certaine profondeur, eh bien le canal est considéré comme ouvert. Que faut-il retenir de ce troisième épisode tout d'abord, que l'ouverture d'un canal commence par l'échange de messages via le protocole de communication du Lightning Network. Notamment, les deux protagonistes se mettent d'accord sur le montant et s'échangent leurs clés publiques. Ensuite, un canal est ouvert en créant une adresse multisignature entre les parties prenantes et en y déposant des fonds. Plus précisément, il s'agit d'une adresse multisignature 2 pour 2 c'est-à-dire créée à partir des deux clés publiques, et où les deux clés privées sont nécessaires pour pouvoir dépenser des fonds. Enfin, la personne qui ouvre le canal n'a pas besoin de faire confiance à l'autre, car elle s'assure de pouvoir immédiatement récupérer ses fonds du canal si besoin. C'est ce qu'on a vu avec la transaction de retrait qu'Alice fait d'abord signer à Bob avant de publier la transaction de dépôt. Et voilà qui conclut ce troisième épisode qui nous a permis de voir comment ouvrir un canal et comment cela se passe au niveau de Bitcoin. C'est déjà la fin de cette vidéo sur l'ouverture de canal sur le réseau Lightning et comment cette ouverture a en fait lieu au travers d'une transaction Bitcoin. J'espère que cette vidéo était claire et instructive. Si vous avez la moindre question ou remarque, n'hésitez pas à en faire part en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Salut